Boum Immense honneur d'accueillir Niels Melzer, rapporteur spécial de l'ONU pour la torture. Merci infiniment de nous donner un peu de votre temps. Bienvenue à vous. Merci euh, pour cette opportunité. Alors, s'il si, euh, fa fallait euh, définir un petit peu ce qu'était le courage, bah, moi je trouve que tu es une personne, vous êtes pardon, -moi, une personne extrêmement courageuse euh, dans, votre, dans votre travail, euh, dans toute l'énergie que vous mettez pour essayer de retrouver un semblant de justice, euh, c'est quelque chose qui, semblerait-il, euh, n'est plus si commun sous nos latitudes. Et puis, euh, ben, je voudrais aborder avec vous, pour commencer, un sujet euh, qui me tient beaucoup à cœur. Et je pense que c'est le procès du, du millénaire, peut-être. C'est un procès extrêmement important qui est en train de se produire actuellement euh, à Old Bailey, euh, en, à Londres. Et c'est le procès qui concerne Julien Assange. Alors comme on est très peu et mal à mon avis assez mal informé sur euh, sur déjà ce ce personnage, ce journaliste et euh, sa situation, peut-être qu'on peut commencer par un peu expliquer qui il est et, et d'où il vient. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être faire un, un un premier un premier jet, une première image de cette situation là Oui, euh, merci beaucoup euh, cette opportunité de parler de ce cas-là. Euh, je trouve c'est un cas extrêmement important. Euh, julien Assange, c'est un Australien qui a fondé, euh, établi euh, la plateforme euh, Wikileaks euh, il y a à peu près dix ans, un peu plus. Euh, c'est une plateforme euh, qui permet aux lanceurs d'alerte, euh, donc qui sont des employés de gouvernement, des soldats, euh, mais aussi des employés des entreprises. Euh, quand ils voient qu'il y a des irrég irrég irrégularités dans <rire> l'entreprise ou dans le gouvernement, des, des, de la corruption, et puis, que les euh, mécanismes internes qui existent pour régler et corriger ce, son, ce genre de comportement, ça fonctionne pas. Ils peuvent donc transmettre des documents secrets, des informations, des preuves pour ce, pour cette corruption, euh, à, à la plateforme ou via la plateforme Wikileaks. Mm -hmm. euh, donc, c'est un mécanisme aussi par, par Internet qui permet aux lanceurs d'alerte de rester anonymes. Anonyme. Donc, même Wikileaks ne sait pas qui est donc l'identité du lanceur d'alerte. Et ça encourage évidemment euh, ces lanceurs d'alerte aussi de transmettre ces informations. Et Wikileaks donc est euh, euh, une, une plateforme qui publie. Mm -hmm. ils ont c'est pas dans, dans ce sens euh, une, une, une plateforme qui va aller chercher de l'information par le hacking ou de voler l'information, mais ils reçoivent comme des journalistes des informations qui après ils vont publier. C'est juste qu'un journaliste classique peut être aurait plutôt la tendance d'avoir quelques pièces de de preuve et puis après de faire en faire une histoire où il y a aussi beaucoup de sa perspective personnelle euh, et puis euh, Wikileaks va juste publier les documents comme ils sont. Donc c'est vraiment au public en principe d'interpréter ces informations. Donc c'est juste voilà. Voilà les preuves. Mmh. Voilà, vous êtes informés. C'est la liberté d'information pour euh, les citoyens. Alors, euh, effectivement, à peu près dix ans, hein, vous disiez pour Wikileaks Julien Assange, est, je pense, est, avait, avait commencé à travailler pour déjà mettre de la lumière sur les différents pouvoirs, notamment en Australie, puisque c'est un citoyen australien. Les gens ne le, le savent pas forcément, euh, parce que c'est vrai que c'est les États-Unis qui demandent une extradition d'un ressortissant qui n'est part de chez eux, qui n'a pas été chez eux, en tout cas je crois, il est allé une fois je crois aux états unis mais lors des faits qui lui sont reprochés, il n'était pas aux états unis donc au niveau du droit international, vous qui connaissez un petit peu le, le, le droit international, est-ce que, est que ça, ça tient Est-ce que ça fait sens Est-ce que les états unis à tout moment, ils peuvent dire d'une personne qui n'a aucun rapport avec leur pays, on le veut pour le juger chez nous C'est possible ouais, donc Donc, euh... Effectivement, la, la demande d'extradition se réfère à des faits euh, ou des allégations, en tout cas contre euh, Assange, qui auraient été du, eu lieu donc, en 2010. Euh, ça fait donc dix euh, ans où la plateforme Wikileaks a publié euh, des centaines de milliers de, de, de, de, de documents hein. euh, sur euh, les, les guerres en Afghanistan et en, en, en Irak, et surtout sur les États-Unis et ses alliés. Et il inclut des preuves sur des crimes de guerre et de la torture à Guantanamo et, et, et ailleurs. Euh, et l'existence des black sites, donc mm -hmm. où les, les États-Unis ont, ont torturé ou fait torturer euh, des, des suspects euh, après euh, le 11 septembre 2001, les attaques à New York et Washington. C'est vrai que... Euh, Assange est un Australien. Wikileaks est une, une organisation qui n'était pas basée aux États-Unis. Mais euh, en Islande et ailleurs, mm -hmm. euh, les informations euh, qu'ils ont publiées se, se, étaient connectées à des guerres en Irak et euh, en Afghanistan et aussi d'autres contextes. Mais effectivement, euh, Assange n'avait aucune obligation contractuelle ou une, disons une, une, une, une, une obligation d'allégeance aux États-Unis. Et puis, il a tout simplement fait le travail euh, d'un publieur, d'un journaliste. Il a informé le public sur, euh, effectivement, euh, euh, des, des, des crimes de guerre. Donc, mm -hmm. c'est vraiment dans l'intérêt public aussi d'obtenir de, de, de, de, ce genre d'informations. Maintenant... Euh le droit américain ne, ne s'applique pas vraiment à cette personne et à, ses, à, à, à, à, à, ce, à ces, ces allégations-là. Euh, surtout que les États-Unis l'ont accusé de l'espionnage. Mm -hmm. Basé Spionnage sur l'espionnage les Act, qui est une loi du, de, qui date euh, de, de 1917, donc la Première Guerre mondiale, et visait clairement à punir les Américains ou des employés des entreprises euh, euh, de l'armement euh, aux États-Unis qui collaboraient avec l'ennemi contre les États-Unis, qui passaient des informations secrètes militaires à l'ennemi mm -hmm. pour nuire euh, pendant la guerre aux, aux États-Unis. C'est pas du tout le but de WikiLeaks. Ils sont pas un but militaire. Ils ont, ils ont un but d'informer le public. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ils ne le font pas seulement sur les États-Unis. Ils font le, sur la Turquie, sur la Russie, sur la Chine, euh, la France, même des entreprises privées, euh, les multinationales qui, euh, qui euh, engagent dans des, des, des activités euh, douteuses où il y a des justement euh, un besoin d'informer le public. Euh, Wikileaks est là pour le faire. Mm -hmm. Donc euh, il faut vraiment être clair là qu'il n'y a pas une, une, une, une intention euh, de, de Wikileaks qui est spécifiquement contre les États-Unis. Mmh. Et je crois que c'est sa mère Christine euh, Assange qui a un courage aussi extraordinaire, qui se bat énormément pour son fils en l'occurrence et pour la justice en général, je crois même bien avant elle était déjà activiste pour le climat ou pour des causes sociales déjà j'ai un documentaire qui s'appelle underground qui est sorti en 2012 je sais pas si vous l'avez vu où c'est un peu la jeunesse de julien assange et effectivement il a il a des compétences incroyables notamment en informatique euh, au début euh, où l'internet est, est sorti et je crois que déjà grâce à lui à l'époque ils ont réussi à arrêter des, des réseaux euh, pédophiles et des choses comme ça grâce à ses à ses talents et ses compétences mais il avait aussi euh, également des compétences et je crois qu'il avait hacké euh, peut-être certains sites notamment celui de la cia ou je, je ne sais plus le, lequel et c'est possible qu'en fait il soit dans la la lunette où euh, dans les mauvais papiers de, des puissants depuis très longtemps en fait, et puis que ça faisait certainement euh, euh, euh, des vagues de leur côté, et ils ne voulaient pas que de ce genre de personnes-là puissent aller mettre ses, son nez dans, dans leurs petites affaires, ce qui continue à être le cas à mon avis. Tout ça pour dire que le cas de Julien Assange, aux yeux de toute personne qui prendrait cinq minutes pour voir de quoi il s'agit, il est clair que c'est un prisonnier politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette analyse-là Absolument. Je ne l'étais pas au début. Euh, quand les avocats de Julien assange m'ont contacté en décembre 2018, 2018 euh, j'ai renoncé à m'engager. Maintenant, il faut être clair, euh, mon mandat, mon bureau reçoit 10 à 15 demandes par jour et j'ai pas les ressources pour traiter tout ça. Je, je peux, je dois sélectionner deux mmh. par jour maximum. D'accord. Donc, déjà, la plupart des demandes, je ne peux pas répondre. Mmh. Donc, c'est assez naturel pour moi de devoir décider rapidement. Donc, c'était pas quelque chose contre Assange. Euh, mais quand même, je dois avouer, j'ai vu ce message qui arrivait sur mon écran, euh, les avocats d'Assange euh, demandent euh, votre intervention, votre protection. Et j'avais tout de suite une réaction instinctive. Non. Il ne va pas me manipuler ce cet espion, ce violeur. ce hacker. Euh, voilà. Mm. Et puis... J'ai tout simplement ignoré, parce que j'ai tellement de travail tous les jours, donc j'ai juste essayé, non, mais il y avait clairement ce sentiment. Mais qui venait d'où, à votre avis? Comment, ça se, mais je, mais je, comment je... ça se fait? Je ne pas à l'époque. Mais comment ça se fait qu'il y avait déjà ces préjudices Exactement. Euh... Donc ils sont revenus en mars 2019, en euh, me disant, mais maintenant, on a vraiment des rumeurs, comme quoi il sera expulsé de, de l'ambassade équatorienne, où il, mm -hmm. je rappelle, mm -hmm. était en, en asile diplomatique depuis six ans et demi euh, pour bah, depuis bah, 2012 de, exactement parce qu'il craignait qu'il allait être euh, euh, extradé aux États-Unis à juste titre hein, parce ouais, qu'à l'époque exactement on lui disait toujours que c'était un paranoïaque puis après le premier jour où il quittait l'ambassade évidemment dans l'heure dans les leur... États les États-Unis ont, ont publié leur leur demande d'extradition de, de, mais incroyable. juste pour dire donc donc euh, donc, euh, par rapport à ce premier sentiment, euh, exactement. Négatif, ouais. Ce premier sentiment. Euh, quand ils sont revenus, les avocats, ils m'ont envoyé encore quelques quelques documents de de preuve. Euh, euh, donc, une analyse médicale, surtout euh, et, et, et d'une médecin américaine très très reconnue. Et donc, j'ai quand même lu cette, cette analyse et ça me faisait un peu de soucis Puis après, euh, elle arrivait à la conclusion qu'il était sujet à, à, au mauvais traitement. Mm -hmm. Les conditions de vie pouvaient euh, qualifier de mauvais traitement. Et après, il y avait encore une décision d'un groupe de travail de l'ONU sur le, la détention arbitraire. Mm -hmm. qui avait décidé euh, en 2016 ou fin 2015, en fait, que... Euh, disons le, le, la présence de Julien Assange dans, dans cette ambassade qu'il était bloqué là par les Britanniques et les Suédois que ça remontait une détention arbitraire donc là je me suis quand même dit attends mon cher je me disais comment -hmm. <rire> j'ai ces sentiments de hacker de violeur d'espion de, mm -hmm. de, de, et je connaissais pas vraiment le cas euh... Même quand il y avait des grandes publications en 2010, pour moi, ce n'était pas vraiment des grandes nouvelles parce que j'étais conseiller juridique de la Croix-Rouge internationale. J'étais basé au Moyen-Orient. J'avais vu dans des situations de guerre. Donc, mm -hmm. Je savais très bien quelle était la réalité. C'est juste que la Croix-Rouge ne va pas publier ça. On garde ça confidentiellement. On, a, on avait une, une façon de travailler confidentielle. Mais pour moi, c'était juste « Ah, maintenant, le public sait. C'est bien. » Mais c'était un peu ma conclusion en mm -hmm. 2010. Ce n'était pas un scandale que je ne savais pas. Je n'étais ouais. pas choqué parce que je connaissais la réalité oui, de monsieur, la guerre. Ouais. Ouais. Donc, je ne me suis vraiment jamais occupé de ce, ce monsieur Assange. Mais j'avais cette image négative en moi. Et donc, la deuxième fois, quand les avocats venaient, ils me présentaient ces, ces, ces, ces, ces, ces pièces, de, de, de, de, ces documents. Mm -hmm. ça, me, ça me motivait. De remettre en question mes propres préjudices. Et je réalisais, en ce moment, préjugé. que j'avais des préjugés. Mmh. Mais c'était que, à ce moment-là, que je le réalisais. Avant, mmh. je savais qu'il était un violeur et un espion et un hacker. Mais je ne savais pas pourquoi, je savais. Et après, j je réalisais que c'était préjugé et que je ne savais pas d'où j'avais cette information. Et après, bon. Ça suffit de d'utiliser de, Google un peu des, des, ouais, des hein, sur, hein. sur Internet et puis on voit tous les articles de presse pendant une décennie qui parlent de Jules Assange qui a qui est soupçonné d'avoir violé des femmes qui qui euh, essaye d'échapper à la justice, qui euh, a ma maltraité son chat à l'ambassade, oui, qui, qui fait du skateboarding, il joue au foot. Euh, C'est un, un, un, un petit jeune gâté qui, mm. euh, qui ne veut pas se soumettre à la justice, qui va mettre en, en danger des, des, des, des soldats américains et puis par ses publications. Euh, et qui va s'emmêler dans des dans affaires internes des États. Après, je me disais, attends, déjà, un individu privé, il ne peut pas s'emmêler dans des affaires des États. Ça, c'est une, une question politique, ça. Mmh. Après, donc, j'ai commencé à, à, à, à ouvrir le dossier quelque part ouais. et à commencer à, à faire mes propres recherches. Et là, je veux dire, mais tout de suite, on voit qu'il y a des grandes contradictions. Complètes. Et que, mais ces, ces accusations de viol, déjà, il n'y a pas de substance. Il mm -hmm. y, a, y, a, y a une histoire, et, et je, dois, je dois dire, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux femmes et Julien Assange. Je crois que tu as, même... vous avez écrit un article... Exactement. Mais même, les, mais même les femmes, ce que je sais, mais même les femmes ont dit que c'était pas du viol. Il mm -hmm. y a... Les deux femmes avaient peur. Qu'est-ce qu'elles avaient eu euh, un contact non protégé, donc euh, son préservatif avec lui, mais volontaire. Mais après, euh, euh, donc le contact était volontaire. Et après, il y avait un désagrément apparemment euh, parce que c'était un contact euh, non protégé. Mm -hmm. Et il y a, euh, il y a toute la question, c'est tout simplement si Monsieur Assange avait. Euh, secrètement enlever euh, le préservatif euh, pour avoir un, un, un contact non protégé avec, avec les femmes ou non. Et puis, euh, mon, mon mandat, évidemment, ce n'est ne, pas de, de trouver ou d'enquêter de, de, de, euh, la culpabilité de Assange dans cette affaire. Euh, Est-ce qu'effectivement, est, il y a eu un crime, un délit ou non Mais ce que je vois... Les, les Suédois qui l'ont accusé de, de ce, ce, ce, ce, ce délit, ils n'ont pas fait une enquête pour trouver la vérité. Pire, ils ont même modifié la déclaration de, de cette ouais. personne. Donc, il a des, il a, en tout cas, il y a des, des fortes indications que des... Euh, Justement, l'entretien, le protocole de l'entretien avec euh, une des femmes était modifié par la police. Il y ah, a une correspondance interne mm -hmm. entre les policiers où le commandant donne des instructions à, à, à l'officier qui avait écrit le protocole de le, de le refaire, de changer. Mm -hmm. Et on voit que cette, cette femme, euh, elle, elle, elle se sent pas confortable du tout, euh, elle dit, mais, attends, mais, comment je fais? Après, il y a deux protocoles avec mon nom, je me sens pas confortable, et puis, qu'est-ce que je dois, je comprends pas, qu'est-ce que tu que, que veux que je, je, je, fasse? Et donc, c'est pas, c'est pas des, disons, une conversation qu'une, une, une policière, euh, expérimentée aurait normalement. Mm -hmm. Ça se voit. Maintenant, je dois ouvrir, je sais pas exactement ce qui a été changé. Euh, mais après, il faut regarder aussi le contexte, donc il y a deux femmes qui arrivent dans un poste de police, vendredi le 20 août 2010, pour se renseigner s'ils peuvent forcer Assange de prendre un test euh, de, de sida, mm -hmm. parce qu'ils avaient les deux eu un contact, donc séparément euh, oui. l'une l'autre, un contact sexuel avec lui, sans protection. Les deux disaient qu'elles ne voulaient pas avoir sa, ce contact non protégé, mais donc les circonstances sont, sont controverses, on ne sait pas exactement ce qui s'est mmh. passé, mais c'est euh, pas controversé que initialement Dans les deux cas, c'était volontaire, et dans les deux cas, à la fin, c'était un contact non protégé. Et les deux femmes avaient peur d'avoir... Contrahi, on dit le... Contracté le, contracté le, le HIV. Le, le, le, HIV. le, le, le HIV. Exactement. Donc, ils voulaient l'obliger de prendre un mm -hmm. test. Et ça, c'était leur. leur volonté, quand leur volonté, mm -hmm. leur but. Mm -hmm. En tout cas, une. Et après, il y a. Donc, une femme est envoyée à la maison, après le, un tout petit premier entretien, et la deuxième, elle, elle, elle est interviewée mm -hmm. à la station de police. Mm -hmm. C'est un interview qui commence à 4 heures l'après-midi et dure jusqu'à 6 heures. Mais à 5 heures déjà, donc la première femme est à la maison, elle n'a pas encore être, été formellement euh, euh, entendue. Mm -hmm. Et l'autre est encore dans l'entretien. Et déjà, il y a quelqu'un qui entre dans la chambre, un officier de police, et il informe. « Oui, oui, c'est bon, on a maintenant... Euh, » arrêté en absence, donc ça, je veux dire, on a fait un ordre d'arrêt, mmh. d'arrestation pour Monsieur Assange pour double viol. Et dans ce moment, cette femme qui est en entrevue, elle, elle envoie un SMS, un texte, un message à, à, à sa copine en disant "Mais je suis à la police, je suis choqué, ils l'ont arrêté, ils veulent l'arrêter, mais moi, je veux l'accuser de rien." Je veux juste qu'il prenne un, un test sida. Mmh. Tout simplement. Tout simplement. Et après, il est tellement euh, émotionnellement euh, perturbé qu'il qu doit arrêter l'entretien et il va à la maison. C'est même noté dans le protocole que l'officier trouvait... Ça, ça faisait pas de sens de continuer mmh. après ça. Mmh. Donc, il signe pas même son, son, le protocole. Et la deuxième... Il aura son entretien le lendemain. Mm. Mais ce soir déjà, il y a, donc, dans la presse tabloïde. De... Donc, ils vont sortir ça dans la presse, en plus. Ouais. De, de, que tu peux de juste C'est peu si ouais, Expressen. C'est Expressen, donc, euh, un journal tabloïde suédois qui publie, donc, le headline euh, que euh, Assange est cherché par la police pour viol. Et, et dans l'entretien ou dans l'article, c'est décrit que la police confirme que c'est du viol et la police confirme que les deux femmes ont peur d'Assange euh, et ne voulaient pas le poursuivre au début parce qu'elles avaient peur de lui. Et ça, je répète, la première femme n'a même pas encore donné son statement. Mmh et la deuxième était encore en train de le donner. Tandis qu'une procureure, qui avait même pas entendu mmh. les femmes, avait déjà décidé d'arrêter Assange pour viol. Lui, il n'est pas contacté. Il, en, il apprend de ça dans la presse. Et à travers son avocat, il contacte la police, il dit « mais est-ce que je peux peut-être prendre position ?» Donc là, on parle, c'est le 20 août, c'est un vendredi soir. Après, il y a le week-end, il y a la chef procureure qui est rendue attentive à cette procédure. Et tout de suite, le lendemain, elle regarde les papiers et dit Mais c'est pas du viol, ça. Et elle annule l'ordre d'arrestation. Elle mm -hmm. dit Non, ça, de toute façon, c'est pas du viol. Puis après, le mercredi, après elle prend un peu de temps pour regarder tous les documents euh, ouais, quand même euh, euh, précisément, puis elle annule toute la procédure par rapport à une femme, et, et dit c'est pas un crime du tout, et à, à, par rapport à l'autre, elle maintient une enquête formelle encore pour euh, molestation, comment dire, harcèlement, harcèlement. Harcèlement sexuel. Mmh. Et donc ça c'est le 25 août. Et Maintenant, je dis tout ça pour expliquer que, à l'interne, c'était déjà clair, et on voit ça dans la correspondance entre les policiers, mmh. que la procureure allait fermer le dossier, mmh. le dossier, le, le 25. Mmh. Donc, le 24, on voit que le commandant de police commence à donner des instructions à réviser l'entretien, le, le protocole de l'entretien de cette femme mmh. pour laquelle la procureure veut fermer l'enquête. Mmh. Et donc, le mmh. lendemain de cette, de, cette, de cette terminaison de, de, de, de, de, de l'enquête, mmh. un avocat reprend, fait une, euh, un appel à une, une, une instance plus haute euh, dans la, euh, du procureur étatique pour faire rouvrir euh, la procédure. Et donc, c'est dans ce contexte-là où le protocole est, en tout cas, révisé. Mm -hmm. Et le protocole euh, original n'existe plus dans le dossier du procureur. Disparu. Disparu. Maintenant, je dois dire que j'ai vu récemment une photocopie de ce protocole original. Mm -hmm. Parce qu'il était faxé à quelqu'un Mmh. entre les deux dates, entre le 20 et le 26. Waouh, il y a beaucoup d'interventions de, entre deux. Il y a les journalistes, il y a les leakers. Il, y a des... bon, il était faxé probablement à cet avocat qui était mmh. nommé pour les femmes, qui okay. a, le lendemain après oui. a fait appel contre mmh. la décision. Malheureusement, la copie que j'ai vue est censurée. Donc, la, le passage le plus important qui décrit l'allégation mmh. du délit, mmh. est censuré. Mmh. Mais c'est le même formulaire comme euh, donc de, du protocole que, voilà. que comme celui-là qu'on connaît, mmh. la même euh, écriture. Euh, ouais. Donc, on, on peut compter les lignes. Oui. On peut et, et là, on voit qu'il y a quand même une dizaine de lignes de dire, plus. Qui ont été rajoutées, waouh ont été ajoutés. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que c'est. Le contenu exact, oui. Exactement. Ça, je ne sais pas, mais je sais que c'est pas, en tout cas, c'est pas exactement le même texte. Et, il, et, et là, il faut aussi être clair que le délit qui lui a été reproché, c'est que bon, il était chez cette femme et à la maison, à la maison, ils avaient ce, ce contact sexuel euh, protégé au début, euh, tout était volontaire. Et à un moment donné, donc la polistique, à un moment donné, les deux s'endorment et la femme se réveille parce que Assange Il est en train de en train la de, de, de, de la pénétrer sans préservatif. Et ils disent que ça, c'est déjà du viol parce qu'ils savent, elle, ils devaient savoir qu'ils voulaient pas ça, ils voulaient pas un, un contact non protégé et parce que elle était endormie, elle n'était pas euh, en, en position de, mm -hmm, de refuser. Mm -hmm. Donc, c'est comme s'il il était, euh, il était euh, incapacité, on dit. D'accord, mm -hmm, oui. Um, et donc, c'est ce fait-là qu'elle était endormie. Ok. Maintenant, il y a des SMS où elle dit à une copine qu'elle était « était, um, half asleep ». <rire> d'accord donc euh, plus exactement la mais c'est mais c'est important là les mots sont importants mm -hmm. parce que si elle était juste en train de s'endormir mais elle était tout à fait consciente de ce qui se passe au dé début elle était pas elle avait la capacité de dire non si elle était quasiment dans un, un sommeil comateux mm -hmm. elle, elle pouvait pas là c'est différent c'est différent. différent donc je, je dis pour ça il, il suffit de changer des mots mm -hmm. dans le protocole oui, pour changer l'interprétation du Le c'est du la conséquence qui change. Si elle dit « asleep ouais. »,« half asleep » or oui. on the way to get asleep <rire> », c'est complètement Ça différent. Tout. Ça change tout. Parce que tout le monde est d'accord. Mm -hmm. Les femmes, en la police, il n'y avait pas de violence. Mm -hmm. Il n'y avait pas de contraintes. Mm -hmm. Donc, vous voyez, c'est donc ces nuances-là qui sont importantes oui. et qui sont toujours censurées par la police. que Personne ne doit savoir, euh, personne ne doit parler à la femme. Et, et, elle, elle, personne ne sait où elle habite. Donc, c'est il y, y a ces, ces indications-là. Après, j'ai travaillé, moi, en tant que jeune juriste à, au tribunal. J'ai travaillé avec des procureurs. J'ai travaillé dans des cabinets d'avocats. Je sais très bien, dans les cas pénal, criminel comme ça, surtout s'il y a des gens comme Assange qui sont très connus, qui sont impliqués, il faut bouger vite. Mmh. Parce que les témoins sont tout de suite manipulés mmh. oui, par, vrai. par chaque côté. Hein. Ah, Ce n'est ouais. pas seulement par l'État, mais aussi par l'autre côté. La pression est énorme. Ouais. Il faut tout de suite les séparer du public, il faut les, les entendre, mais surtout aussi il faut entendre Assange. Tout, le monde. tout de suite. Donc là, déjà... Ils n'ont rien fait pendant dix jours. Dix jours, je crois qu'il a vraiment demandé s'il pouvait... Euh, Exactement. Euh, il a fait, lui, l'effort pour aller vers les autorités. Voilà. Et là, il est donc à, à, volontairement à station de police. Il s'est fait euh, interviewer par le policier. Et la première chose qu'il demande, il dit, « J'ai mon avocat là, je veux être sûr que ce que je dis maintenant, c'est pas de nouveau dans Expressen, donc dans le journal ouais. tabloïde, demain. Mm » -hmm. C'est protocolé, le commandant, protocolé, hein, le le commandant de dit police ça. dit, il dit, non, mais moi, de toute façon, je ne vais rien dire euh, au public, donc si c'est dans Expressen, vous pouvez vous plaindre chez moi. Eh bien, deux jours plus tard, le titre dans Expressen, c'est, ici, mot par mot, l'entretien avec Assange. Mais c'est dingue, donc c'est que les autorités, elles sont... soit elles donnent l'information, soit y a... elles sont sur écoute, là, c'est pas possible oui, en plus, en Suède, c'est illégal. Complètement. Il me semblait que le système légal suédois était assez abouti et, et indépendant. Mais alors, euh, cette histoire m'a complètement fait changer d'avis sur ce pays. Hein. Donc, ce qui est important de savoir, c'est très, très strict la confidentialité des noms, de, du soupçonné et des de, de victime, victimes, dans, surtout dans les, les délits euh, euh, donc sexuels. c'est c'est La confidentialité est très stricte. Jusqu'à l'accusation formelle du soupçonné, rien ne peut sortir. Donc, il doit y avoir des conséquences. Il devrait. Donc, donc la première euh, soirée, sans avoir entendu les femmes, et même la, euh, le soupçonné, oui. oui. c'est déjà dans oui. la presse. Deuxièmement, une fois qu'ils entendent en sange, ils lui promettent que non, non, c'est confidentiel. De nouveau, c'est dans la presse. C'est des indicateurs. Ça nous... Ça, ça, nous, c'est des pièces du, du puzzle, non on, ouais, ouais. on dit, mais c'est quoi C'est comme Sherlock Holmes, non mmh. C'est qui qui bénéficie de ça mmh. C'est quoi Qui tire profit Pourquoi, Pourquoi ouais. C'est quoi le motif ouais, Parce que les, les autorités, c'est très évident qu'ils voulaient ce narratif dans le public ouais. pour salir la réputation du néan singe. Moi, je vois pas quelle, autre, quelle autre raison Aucune. Autre parce chose. que c'était pas pour informer le public pour pouvoir l'arrêter, parce mm -hmm. qu'il était à Stockholm en attendant oui, d'être entendu. Mm -hmm. Ils ont réouvert cette procédure qui était fermée par la première procureure, oui. basée sur un protocole qui a été révisé. Et après, ça c'était le 1er ou le 2 septembre 2010, jusqu'au 28 décembre, il n'y a rien. Donc, pendant quatre semaines, il faut s'imaginer, il y a une personne high profile comme Assange qui est mm -hmm. accusée de deux viols le 20 août et jusqu'au 28 septembre. Ils n'essayent même pas d'avoir un entretien par rapport au crime le plus grave, mm -hmm. le viol. La preuve qu'en fait, il n'y avait rien. Et, mais il n'a pas, il a pas résidence en Suède. Donc, il, il va partir. Oui, c'est ça. Et après. Il demande même s'il peut partir, je L'avocat appelle à la procureure, et la procureure l'a confirmé d'ailleurs par écrit après, que c'était effectivement comme ça, qu'il avait, le, le 15 septembre, il appelle la procureure et dit, écoutez, ça fait deux semaines Enfin, ça fait depuis le 20, presque un mois que cette procédure mm -hmm. est en cours. Ça fait deux semaines que vous avez rouvert l'enquête pour viol. Est que, quand est-ce que vous allez Statuer. entendre Assange Et mm -hmm. quand est-ce que vous allez nous informer formellement, donc Assange, mm -hmm. et moi, son avocat, de de, de, des accusations Parce mm -hmm. qu'il faut, faut se rencontrer. Ils ont jamais informé Assange. Non. Jamais. Il n'y a pas eu de charge aux Non. Non. Même Et pas. Ça, des... Les gens, ils croient. Tous mmh. les journalistes, ils reportent. Mais même les allégations n'étaient pas transmises. Mais même pas les allégations n'étaient pas transmises. Même pas les allégations. Il non. n'y non. a rien. C'est du vent. L'avocat demande. Mais quelles sont les allégations? Parce que on veut savoir de quoi il s'agit. Mmh. Non, c'est confidentiel. Et pour le moment, on ne peut pas l'entendre. Mais Et après, l'avocat dit, mais il doit, à un moment donné, il doit quitter la Suède. Est-ce qu'il peut quitter? Oui, il n'y a pas d'obstacle. Elle dit, la procureure... Elle le confirme plus tard. Il part le 27. Ils attendaient, en fait, Et Le 27, quand il part, ils font un, un ordre d'arrestation parce que pour... Euh, pour euh, évasion de justice... Donc, évasion euh, de justice, ouais. alors que les autorités lui ont dit qu'il pouvait partir. Ouais. Encore. Hein. Et en plus, le jour où il partait, il partait donc euh, de Stockholm à Berlin, son bagage qu'il mettait au check-in, mmh. disparaît. Mais non. avec ses trois laptops. Maintenant, il a... j'ai vu la copie du papier qu'il a reçu. Quand il a déclaré la, euh, la le perte. bagage. Quand il a donné la, le bagage. Okay, ouais. Donc il y a le package slip qu'on oui. qu reçoit, non Tout à fait, bien sûr. Ouais. Je l'ai vu. Après, il arrive à Berlin, j'ai vu les témoins, donc les gens qui l'attendaient qui était un peu énervé parce que Assange n'avait pas le temps pour eux parce qu'il cherchait son bagage mmh. et après il y a des appels il appelle son avocat et son, son copain et donc plusieurs personnes à Stockholm pour lui pour aller se renseigner à l'aéroport oui. et l'aéroport donc l'entreprise le, qui qui gère le ba, les, baga les bagages confirme par écrit oui on a reçu le bagage et on peut confirmer puis qu qu'il a pas quitté Stockholm qu'il était, il était bloqué il... en Suède. Mais on ne sait pas où il est. Mmh. L'entreprise qui était responsable mmh. dit, on l'a reçu, il n'a pas quitté Stockholm, mais on ne sait pas où c'est. Donc, ils ont contacté la police euh, de sécurité, mmh. Sackerheads Police euh, en, en Suède, mmh. qui est la police politique finalement. <rire> c'est la mauvaise si, ouais les CIA hein. ouais, ouais. et puis le service secret mm -hmm. et puis ils ont dit qu'ils pouvaient pas donner donc confirmer ni nier euh, parce que ça remettrait ah, serait, en, ouais. en, en, en question euh, des informations essentielles mm -hmm. le temps. donc là on remet le secret ouais. donc c'est assez évident mm -hmm. son bagage a été volé Ils savait très bien mm -hmm. qu'il quittait le pays mm -hmm. Donc, <rire> il voulait pas, mais il voulait pas l'arrêter. Parce qu'il aurait pu. Oui, Donc... mais ils n'auraient rien eu, il aurait dû être lâché parce que... Le... Justement, parce qu'après, s'il ouais. est arrêté, mais il faut oui. l'accuser. Mais oui, c'est ça. Donc Et il là, a... ça aurait pas tenu. Il voulait il voulait publier ces informations, mm -hmm. ces accusations, ces allégations. Il voulait confirmer par en publiant encore son entretien avec la police. Après, il ne voulait rien faire pendant qu'il était en Suède, parce ouais. que ça voulait dire qu'il fallait, il fallait effectivement ouais. avoir des preuves. Exactement. Et là, il Donc, y a ils un... attendaient le jour où il quittait pour l'accuser de l'évasion de justice et faire un, un, un ordre d'arrestation et de voler tout son bagage. Donc, je dis juste... Ça, ça C'est super important. Là, on pourrait continuer. C'est le début d'une ouais. décennie de persécutions. Dix ans de persécution, ouais, et avec arbitraire. que des éléments comme ça ouais. euh, qui montrent que... Systématique. Systématique, oui. Et, et là, je dis aussi, ça vrai sont, Moi, j'étais jamais un fan de WikiLeaks. J'étais, je viens. Moi oui. Lui. Oui. Mais je, je Alors, dis juste pour expliquer oui, que oui, tout à fait. je viens, à, oui, oui, je avec, venais avec des préjugés contre au lui. Au contraire, c'était contre lui, donc c'est voilà. une indépendance encore plus voilà. forte. C'était même inversé. Voilà. C'était plutôt à la base contre. Et je trouve c'est important parce que Vous. si les gens qui m'entendent parler maintenant n'ont pas de sympathie pour Assange, je les comprends. Pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'il y a une déception. Ils sont des victimes d'une dé déception. Oui, déception. Et évidemment, une victime de déception ne sait pas qu'elle est une victime de déception. Autrement, ce n'est pas une déception. C'est ça, est... elle n'est pas consciente. <rire> oui, parce que ça, c'est le but de la déception. Ben, bien pas... sûr, bien sûr. <rire> ouais. Évidemment, Exactement. Donc, on a tous, on sait tous que Julian Assange est un violeur et un espion. On, non, on est, heureusement on est, on pas on tous. On ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Beaucoup après, de gens, beaucoup de gens. Mais, oui, mais après, si on se pose la question de pourquoi, On le croit, en tout cas, on ne le sait pas. On le croit. Et à tout d'un coup, on se réalise qu'on ne sait pas. Mmh. Et après, on dit, oui, mais c'était écrit dans, dans les journaux partout. Mmh. Dit, oui, c'était écrit, partout, mais tout attendez. Le temps. Mais si tout on regarde entendu. derrière, il mmh. n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et, et ce qui est vraiment... Dans son cas, c'est choquant parce que c'est systématique. Absolument. Dans chaque juridiction, ouais. donc soit la Suède, l'Équateur, finalement aussi l'Angleterre, les États-Unis. Mais ouais. partout. J'ai envie de dire même la Suisse. En 2010, après qu'il a relâché Collateral Murder euh, les autorités américaines ont, ont appelé la Suisse, les ambassades, etc. Et euh, il était de notoriété publique que Julien Assange avait un compte en banque à Post Finance. Et euh, quelques semaines, euh, jours plus tard, euh, PostFinance a annoncé qu'il fermait le, le compte de Julien Assange en Suisse. Moi qui avais à l'époque un compte épargné à la PostFinance, en 2010, j'ai tout de suite écrit une, une lettre euh, assez... Je ne suis pas très diplomatique, moi. C'est euh, euh, chargé contre euh, cette, cette, cette injustice. Ils m'ont renvoyé un courrier en me disant qu'ils avaient vérifié et puis qu'il n'avait pas d'établissement de, de, officiel en Suisse et que dès lors, euh, ils n'avaient pas le droit d'avoir de compte. Euh, bullshit, évidemment. Bullshit, parce que je suis sûr que si on regarde, il y a plein de gens qui ont des comptes à la Poste Finance qui n'habitent pas en Suisse. Ce n'est certainement pas une condition, euh, tout d'un coup... Euh... Les présidents de certaines pays, non <rire> Qui en est... Et Effectivement. Alors, ils n'ont peut-être pas la post-finance, plutôt à l'UBS ou d'autres criminels. Mais euh, voilà. Donc, même en Suisse, on voyait que la pression politique avait une influence, puisque jamais il avait été question de fermer les comptes euh, des banques suisses. Enfin, c'est... Et je pense que ça... ça c'est jamais un... vu, fait non plus. Et ça, c'est important aussi. Euh, le cas julien Assange, il y, y a des gens qui ont, qui ont fait des mauvaises choses dans ce cas. Mais en principe, ce n'est pas une question d'individus qui ont commis des crimes contre lui ou de même des pays individuels c'est plutôt pour moi ce qui est important c'est ça révèle une, une, un problème systémique Oui, ouais, complètement que vous avez tout à fait raison je, je, je soupçonne qu'il n'y a pas un pays qui sincèrement veut vraiment voir euh, un Wikileaks libre et un Assange libre mm -hmm. qui peut opérer comme il veut. Pas parce que c'est illégal, mais parce que ça remet en question leurs privilèges. Mm -hmm. La façon dont la politique est gérée aujourd'hui est basée beaucoup sur sur, euh, sur le secret et sur les privilèges de certaines élites. Et ça, ce n'est pas, pas une théorie euh, de conspira... Cons... Conspira... conspirationniste. conspirationniste. Mmh. Pas du tout. Non, non, c'est une simple logique euh, du pouvoir. Oui, parce mmh. que je dis toujours à mes étudiants, quand ils me disent « ouais, mais c'est tellement noir, tellement négatif », je dis « attendez, vous êtes venus là, disons, 500 étudiants, vous mmh. êtes tous venus en voiture, disons, hein, pour, pour, pour, pour l'exercice. Après, il y a un parking en dehors et puis il y a un signe qui dit c'est 2 francs par heure. Mm -hmm. Mais on n'a pas de contrôle. C'est obligatoire, mais on ne va pas contrôler. Mm -hmm. Est-ce que vous allez payer Il n'y a pas une main. Je dis aux étudiants de lever la main s'ils allaient payer. C'est des payé... gens de l'HEC ou bien Non, je plaisante. <rire> mais, je dis, mais moi aussi, j'aurais l'attente si je sais mm -hmm. qu'il n'y a pas de contrôle. Mm -hmm. Sur l'autoroute, je vais rouler un peu plus, plus mmh, vite. Mmh. Je ne vais pas mettre les autres en danger. Parce que vous voulez dire que c'est une logique un peu humaine Oui, je, je voulais illustrer avec ça c'est qu'on a tous notre propre intérêt, quelque mmh. part très, très près fait. du cœur. Mmh. Et puis, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre des autres en danger pour leur propre, leur propre intérêt. Là. Mais juste si on ne voit pas d'inconvénient, on va on va pas suivre les règles s'il y a pas de contrôle ok c'est c'est un peu mais, mais ça c'est c'est pas où? une question de c'est pas une question morale c'est une question neurobiologique on a tous il y a des preuves hein, il y a des expériences euh, donc, oui, oui, oui. scientifiques les gens suivent leur propre intérêt parce que c'est comme ça qu'on est construit oui. biologiquement après si on est conscient qu'on va qu'on va, qu va avoir un impact négatif sur les autres, là, ça commence à, à faire des différences. Effectivement. Mais le problème, c'est que ça, on doit apprendre. C'est une socialisation. Et un système économique qu'on a maintenant est pas intéressé à socialiser les gens, mais à les mettre en compétition. Mm -hmm. Et le gagnant, il prend tout. The winner mm -hmm. takes it all. Mm -hmm. hein? Et ça continue comme ça. Et quelque part, on n'apprend pas... À faire attention sur l'impact qu'on a sur les autres gens, sur l'environnement, sur l'économie en long terme. On est toujours en train de voir le short-term profit. Mm -hmm. Et c'est notre propre profit hein, C'est oui. ça. Et, et, et avec, si on multiplie ça, on en construit un système politique. Et évidemment, logique. mais évidemment, ils ne vont, ils vont pas être intéressés à avoir Wikileaks qui va. Euh, exposer des, des, des, des, des décisions qui sont pas forcément basées sur l'intérêt public mais plutôt sur l'intérêt de certaines élites euh, ouais. de, du lobbyisme euh, et puis euh, je, je trouve c'est important qu'on qu comprenne c'est pas le fait qu'on discute toujours de Assange et de la moralité de la personne c'est une déception parce que c'est pas important. Je veux dire, oui, il y a une importance individuelle pour le système. L'histoire, le cas d'Assange ne s'agit pas d'Assange. Non, il non. C'est beaucoup plus large. Des États mmh. qui sont dans l'ombre. Oui. Parce qu'on, ils ont mis le, le phare mmh. sur Assange. Oui, oui, tout à fait. Donc La lumière, tout le monde ouais. discute de ça. Mmh. Pendant qu'on ne voit pas euh, tout le reste. « Elephant in the room ». Exactement. Ah, on ne euh, voit comme, pas « l'éléphant in the room ouais. ». Et ça, je trouve, pour le public, c'est tellement important de comprendre dans l'Occident, on est libre de discuter ce qu'on veut. Mm -hmm. Apparemment mais, pas. Hein. Mais on réalise pas que le choix de sujet qui nous est donné mm -hmm. est très bien sélectionné. Ouais. Tout ce qu'il y a dans les médias, dans la plupart, pas dans tous, mais oh, les médias, les mainstream, misérables par rapport à cette histoire-là, ils sont très très décevants. On en parlera tout à l'heure. Ouais, c'est un choix de thème, voilà. Maintenant vous pouvez discuter librement mmh. de ce choix. De... Vous pouvez mmh. discuter librement si vous pensez que Assange est un violore. Oui, c'est ouais, ouais. Mais vous discutez pas des crimes de guerre, s'il ouais, ouais. vous plaît, parce que ça, c'est pas, ouais, ouais. c'est pas à discuter aussi fait. en tant que vous discutez pas de notre corruption ouais. vous discutez du chat si vous êtes pour le chat ou contre le chat ou pour le skateboard <rire> ou contre le skateboard ouais. pour Assange ou contre même les femmes les Suédois le gouvernement euh, ne s'occupe pas des intérêts de ces ouais. deux femmes parce que euh, ça ne les intéresse pas non mais ils veulent que Assange soit quelque part démonisé diabolisé et Tout euh... à fait. Mais moi, je serais pour retourner la narrative et pour dire oui, il faut s'occuper du personnage. Ce gars, c'est un héros. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour montrer des, viola des violations euh, faites contre l'humanité. Donc on, on, on, même son caractère, c'est un héros. faut lui dire merci. Il essaie de travailler pour les autres. C'est l'antithèse de l'égocentrisme. C'est quelqu'un qui, qui fait pour l'autre. Donc la discussion par les faits. Elle peut être visible que comme ça. Donc même ceux qui disent j'aime pas Julien Assange, mais c'est vrai pour la liberté d'expression. Pour moi, ils ont toujours rien compris. Ces gens-là Ils sont <rire> toujours dans la déception. Il euh, faut même aller plus loin, quoi. À mon avis. Oui. Après, après, je veux dire, je trouve aussi que c'est important de voir que c'est une déception de vouloir discuter du caractère mmh. de la personne. Je veux dire, c'est. Oui, ça n'a aucune importance. Mais même, il faut que que pas laisser dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui a eu l'énergie et le courage de confronter les grandes puissances. Exact. Et pour dire la et Ça, c'est un service Absolument. à Après, est-ce que c'est un ange et puis, -ce que Mais il y a... personne ne peut le savoir tant qu'ils ne l'ont pas rencontré. Non, mais il n'y a, a pas d'ange. Mais on est tous des êtres humains. <rire> Exactement. Et à chaque être humain, si vous mettez le microscope, vous allez trouver des coins. Des, des imperfections. Rencontrer. Et donc, mais... C'est aussi ça que je trouve, c'est important. C'est systématique, n'est-ce pas C'est voulu. Ouais, c'est pas voulu, seulement ouais. avec Arsène, ouais, c'est toujours fait... avec les dissidents. Oui, tout à fait. On va trouver quelque chose à magnifier oui. qui n'est qui, qui pas joli. Et du coup, vous êtes un dissident, et du coup, Nils Melzer, euh, rapporteur euh, euh, à l'ONU pour la torture, vous êtes certainement accusé maintenant de ne pas être indépendant. Je suis à tous les coups, ça doit être quelque ah, chose bien comme si. ça. Vous... Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à. Parce que prendre position comme ça, je pense que les puissants, ils aiment pas. Et puis tous ceux qui défendent des héros comme Julien Assange, bon. bah, ils se font euh, attaquer. Est-ce que vous vous faites il, attaquer Oui, est ce qui est, il y a une, une, une précision importante. Il ne m'accuse pas de ne pas être indépendant. Parce que c'est évident que je le suis. Parce que je suis peut-être un peu trop indépendant, n'est-ce pas que, que je suis suffisamment indépendant pour confronter tous les États... Même les États euh, où que normalement peut-être j'aurais un intérêt d'avoir une bonne relation pour ma carrière euh, mmh. future, non. Ça, pour moi, ce qui m'accuse, c'est de ne pas être neutre. Mmh. Et là, je leur dis dire mais écoutez, cher État, j'étais neutre, mais je suis comme un arbitre. Une fois que la faute est commise, je suis plus neutre. Mm -hmm. je suis neutre au début pour voir s'il y a faute ouais, mais juste. quand il y a faute je dois le dire ouais. là il y a carton rouge 17 fois là. <rire> exactement donc c'est clair que je dois être neutre pour l'évaluation mais une fois que j'ai conclu qu'il y a une, une mm -hmm. violation il n'y a pas de neutralité non. si je suis neutre là je ne fais pas mon boulot donc c'est mon boulot de dire ça c'est ce que j'ai vu et en plus je l'ai soumis aux états toutes les preuves que j'ai eues j'ai dit Écoutez, je ne sais pas si j'ai un, une image complète, mais toutes les informations que j'ai indiquent Indique ça. ça. Merci. Prisonnier politique, point par point torturé, point et euh, et persécuté. incarcéré, persécuté. Et Pour la suppression de voilà. la liberté de la presse. Donc, mm -hmm. merci point par point de reprendre les allégations et de me donner des explications alternatives qui seraient en ligne avec le droit. Ouais. Et là, les États nous disent « no comment », en principe. Mm -hmm. Ils peuvent le dire sur une page. Donc les États répondent à, au rapporteur spécial de l'ONU « no comment », on peut faire ça Ouais. Bon, début Au début, ils disent « ouais, non, euh, donc on rejette tous d'allégations de torture et malheureusement, bon, les Suédois ils me disaient que euh, je critiquais donc euh, euh, une procédure judiciaire qui était en cours et que le gouvernement ne pouvait pas s'ingérer à ça et donc euh, ils n'étaient pas en mesure de répondre. Et, et, et, et donc aussi la critique, mais voilà, je ne devais pas, aussi les Britanniques, que je ne devais pas m'emmêler dans des, des procédures juridiques britanniques. Après, quand je critique l'Arabie Saoudite pour des punitions corporelles, c'est les judiciaires, c'est les juges saoudiens qui imposent des, des punitions corporelles. Mais là, les pays occidentaux, ils n'ont aucun problème que je critique ça. Ou le stoning. Mm -hmm. À la limite, on peut dire, c'est bah, un système judiciaire qui peut-être pas, qui nous plaît pas. Et, oui, oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire formellement, évidemment, c'est les procureurs, c'est les juges d'instruction mmh. qui vont torturer. C'est toujours la Ils justice dire, euh, pour la ne justice. Ne vous mêlez pas aux procédures euh, juridiques de notre pays, nous... Voilà, ce qu'ils sont en train de dire, mmh. emmêlez-vous avec les Iraniens et les Syriens, ouais, mais s'il vous, vous plaît pas avec, avec les Occidentaux, parce que c'est nous, les propriétaires. Oui, voilà, double standard, on dit, hein. Voilà. Et là, je gardais les non. autres, pas nous. Je dis non, évidemment. Mais si parce que si si, si c'est vous les exemples quelque part ou en tout cas vous vous, vous prenez pour des exemples mm -hmm. si vous voulez être des exemples mais là, voilà c'est les standards. Et et euh, là j'étais vraiment choqué euh, à l'époque de voir euh, comment les pays comme la Suède et puis c'est quand même c'est une de euh, mes nationalités. Ma mère est suédoise. Oui, vous parlez suédois d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que si vous avez pu suivre tout exactement. ça très précisément. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pu parcourir 6 euh, 6000 pages de, de preuves, euh, donc des documents de, de l'enquête suédoise qui sont uniquement en suédois. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pu lire euh, tout ça. Donc si puis, on parle d'un expert, vous êtes un expert la question. Ça, si aide, ça aide en tout cas de, de, ouais. de contredire euh, un peu les mensonges, euh, ouais. et les platitudes, euh, comme quoi que c'est un état de droit. Et, puis... mm -hmm. et je ne dis pas que la Suède ou, ou la Grande-Bretagne ne sont pas des états de droit. Ils sont des états de droit dans les cas où la politique n'est pas impliquée. Ouais. Dès qu'il y a des intérêts politiques qui sont impliqués, ça ne fonctionne plus. Ce qui me semble incroyable, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui peuvent permettre à Politique de bypasser la justice. Alors que théoriquement, ça ne devrait pas être possible, ça. Oui, mais c'est aussi, et là, je suis encore allé plus loin, et là, je viens de, remettre un, de soumettre un, un rapport donc, plus général, pas seulement sur le cas Assange, mais plus général, euh, sur les mécanismes d'autodéception. De, de mm -hmm. <rire> donc, euh, c'est la psychologie sociale. Donc c'est vraiment, on a fait une enquête scientifique sur ça. C'est une tendance qui est qui est générique pour les êtres humains dans tous les systèmes du monde, que si on fait part d'un système et ce système est critiqué, inconsciemment, on a la tendance de le défendre. Mm -hmm. Et c'est naturel. Mm -hmm. C'est quelque chose qui vient de l'évolution, qu'on défend le groupe contre contre le tigre et Des contre une, quand les okay. menaces. Puis donc. Ça, ça assure le survie du, du groupe. Mais mm. c, c, ça va très bien si on a un groupe de 20 personnes euh, dans une cave il y, y, a, y a 50 000 ans. Et dans le 21e, 21e siècle, avec, avec le, le pouvoir, la puissance qu'on a, avec l'impact qu'on a sur l'environnement, la complexité de nos sociétés, ça va plus, on ne peut pas avoir une logique du un, un, un, un, un Stone Age. On <rire> ouais, Il faut quand même un peu, c'est comme si dans la technologie on, on, on avait encore des outils, des pierres et C'est tellement brutal, mm -hmm. le système politique et économique qu'on a ouais. est tellement primitif. Compare à, si on compare au, au processus, ont technologique, ouais. On arrive à construire des, des, des téléphones mobiles, l'internet, des, des, des avions. Il y a une perfection technologique parce que on a appris d'exclure les préjugés et les, les préférences du chercheur, du constructeur, mmh. hein, parce mmh. qu'on on a objectivisé le, Ils le processus. Ils sont sortis de leur subjectivité pour. Euh... Exactement. Et Obligique. ça, en politique et en économie, oui. on n'est pas du tout dans cette logique. Et on est en train donc de, de, de, de pratiquer un système qui est fortement affecté par des, euh, des tendances de... de inconscient de préjugés mm -hmm. de, de, de, du profit de c'est vrai alors euh, vous dites inconscient euh, je pense pour la plus large partie c'est certainement vrai ouais. euh, mais je pense que il faut enfin c'est aussi un petit peu donné à mon avis hein, mais vous allez répondre un peu une carte blanche parce qu'à mon avis il y a vraiment des gens malfaisants qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils font qui bafouent la justice, qui font souffrir des gens pour leur propre intérêt, leur propre principale défense. Et, euh, il, moi, j'ai pas l'impression qu'il faut absoudre ces gens. Il y a des, il y a des coupables, il y a des responsables. Ouais. Et ces gens-là restent dans l'impunité la plus totale. Ils sont intouchables, ils sont intouchés. C'est -ce que... vrai. Mais le problème, je vais juste dire que le, le problème, ce n'est pas de devoir remplacer ces gens. Il faut les remplacer. Il faut, les, il faut aussi mais les mettre si on les euh, sur le banc des sans accusés. sans changer le système, si on, si on les remplace sans changer le système, on, a le, on aura on le même aura problème les... de okay. nouveau. Oui, oui. Donc c'est systémique et structurel, structurel, structurel d'abord. Mais ça ne suffit pas. D'accord, je comprends. Parce qu'on est toujours en train de dire « good guys, bad guys ». Puis non, mm -hmm. mais « it's a bad system ».« It's a bad system <rire> ». C'est ça. Ah ouais, ok, ouais. C'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je comprends tout parce à que fait. C'est c'est totalement vrai. Parce que le système, il encourage ça. Les mêmes gens qui sont devenus des des, des, des malfaiseurs mm -hmm. n'auraient pas fait ça s'il y avait plus de contrôle. Absolument. C'est ça, je trouve, c'est ce systémique. Important. Vous, si vous permettez à quelqu'un à ne pas payer les impôts, mm -hmm. à faire okay. des magouilles, partout, ouais, ouais. Ouais, à chaque année, il va essayer un peu plus. Mm -hmm. À la fin, il veut plus lâcher le pouvoir. Non, non, tout à fait. Et on sait aussi scientifiquement, donc neurobiologiquement, ouais. la drogue. Qui est la plus euh, comment on dit qui fait a créé la dépendance la plus ouais. forte C'est mm -hmm. pas l'héroïne, c'est le sucre. Non, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir encore plus évidemment. C'est mesurable. Ah, c'est mesurable. Ça, oui. ça oh, crée pas des des, des, des, des hormones, hein. du plaisir qui sont tellement ouais, fortes. Après, on s'y accroche. Là. Oui, et ouais. c'est pour ça que si vous voyez les autocrates comme Saddam Hussein ou euh, Trump. Ou, ou Hitler, ouais. mais des gens qui sont prêts à, à l'autodestruction mm -hmm. pour, pour, euh, pour ne pas devoir ouais, lâcher le pouvoir. Fait. Y compris les meilleurs, peut-être même au début, vous avez pris des exemples assez révélateurs de, de, de gens néfastes, ouais. mais euh, il y a eu des Kadhafi ou des gens comme ça qui au début étaient des révolutionnaires, euh, des émancipateurs, euh, ils cherchaient la liberté et puis après le pouvoir, ils a rendus fous et sont devenus ouais. des, des criminels. Ouais. Mm -hmm. Power corrupts. on le sait. Mm. C'est comme ça. C'est une drogue, mmh. et il faut en être conscient pour se mettre des, ouais. des, des barrières, des ouais. protections de ça. Vous, vous, prenez, vous prenez une personne qui est saine et bonne volonté, vous donnez de, de l'héroïne pendant, pendant six mois, mmh. et, il est détruit la personne, il ouais. est complètement manipulable. Mmh. Donc, et, et ça, le, la puissance, c'est la même chose. C'est mmh. le système économique ouais. surtout, mmh. parce que le système politique, oui, oui. il faut être conscient, le pouvoir, c et on dessous du système économique. Mmh. Et la preuve, c'est que le lobbyisme contrôle le Parlement, non? C'est nous qui est, il y a des élections, on va choisir les élus, si mais après, attaille... ils vont, la politique se fait pas non. selon nos préférences, non, non. mais c'est le lobbyisme. Oui. Et ça, c'est, c'est l'économie. Mm -hmm. C'est le système économique. c'est ceux qui, euh, qui ont le plus Et... d'influence sur voilà. les décisions. Voilà. Et ouais. pour moi, c'est important que c'est pas des mauvaises gens parce qu'ils sont dans... dans Ils le... sont devenus mauvais à cause du système. On leur ça. permet. On leur permet. Tout est organisé pour ça. Ouais. Ouais, et ça, c'est à nous. C'est notre responsabilité. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, euh, les avocats de Julien Assange et d'autres euh, militants disaient qu'effectivement, maintenant, le, la balle était dans le camp du public de se rendre ouais. compte qu'en en fait... Euh, c'était elle qui, euh, ouais. par euh, son insurrection, d'une certaine manière, ou son indignation ouais. en tout cas, devait repousser ouais. les dirigeants et les décideurs à arrêter de faire des, ouais. des choses complètement et euh, euh, ignobles. Et ne le fait les... pas. Et elle ne se fait pas, mais en partie parce qu'on bah, reste dans cette déception, et notamment les journalistes. Et pour le coup, je comprends pas, on va peut-être regarder la, la, la vidéo, si vous êtes d'accord, de Collateral Murder. donc c'est une, une des vidéos que Julien Assange, il a permis de, de faire euh, ressortir, elle est assez euh, affreuse cette, cette vidéo, euh, et euh, attends avant de la lancer, c'est vrai que toute personne qui regarde ça doit comprendre qu'il y a un grave problème, et pourtant, silence et c'est très compliqué à comprendre pour ouais. moi, surtout de la part des journalistes, puisque ça, en fait, ça remet en cause leur capacité à faire leur travail. Ouais. Et pourtant, ils ne disent rien. Et là, en Suisse, la même chose. Il y a eu un infrarouge en Suisse. C'est Julien Assange, héros ou salaud. C'était le titre. Mmh. Donc, c'est pour, pour dire qu'ils ont encore rien compris quand mmh. ils vous ont invité à la RTS. C'était un début de quelque chose, mais on voit qu'il n'y euh, a pas tellement la place pour développer. Alors que c'est un sujet qui me semble crucial. Vital. Ouais. vital. Et, et, je, avant qu'on regarde la vidéo, je veux juste dire, parce que j'ai quand même passé 12 ans en tant que délégué et conseiller juridique de la Croix-Rouge internationale, oui. qui est l'institution qui est euh, appelée le gardien du droit des conflits armés. Donc c'est... C'est vraiment... Ça fait partie de mon expertise de regarder oui. ce genre de choses. Et là, je vais juste dire, avant qu'on regarde ça, mm -hmm. une règle absolument fondamentale donc dans la, la, le droit de conflit armé, c'est qu'il y a un principe de distinction des gens qu'on peut attaquer et des gens qui sont protégés, qu'on ne peut pas attaquer. Et donc, les gens qu'on peut attaquer, euh, des combattants et les civils. Oui. Maintenant, si un combattant est blessé, il va tout de suite passer au, au côté protégé. D'accord. Donc un combattant qui est hors de combat, qui, qui ne peut plus ou veut plus se battre, qui se rend, il est protégé comme un civil. D'accord. Ce qui est important et les gens qui vont aider aux blessés, soit des civils ou des combattants, c'est pas important leur mmh. statut, mmh. dès qu'ils sont blessés, les gens qui vont leur aider. Donc euh, ça, c est, c est, c est, c est, ils sont protégés aussi. Donc, aux yeux du droit international C'est le droit international des conflits armés, donc c'est le droit de la guerre. Mm -hmm. donc, mais c'est une, une, la, la règle la plus fondamentale. C'est la première règle qui a été créée au XIXe siècle pour protéger donc, les gens qui, vont, mm -hmm. qui viennent à l'aide des blessés et des malades sur le champ de bataille. D'attaquer ces gens, c'est toujours un crime, un crime de guerre. Un crime de guerre ouais. Euh, c'est des traités ratifiés, y compris par, euh, par tout le monde Oui, c'est ratifié par tout le monde, c'est coutumier, mais je c'est même pas besoin de ratifier, okay. c'est connu, c'est reconnu. Et si c'est violé, théoriquement, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre qui doit être jugé comme tel, avec ouais. des gens qui vont en prison, des gens qui... Évidemment. Sont... évidemment. Et donc, ce qui est important là, c'est est-ce que les soldats qui ont attaqué des blessés et donc des... des, des, des qui, ceux qui leur, essayaient de, de, de les sauver. Est-ce que les soldats étaient conscients de la situation, que c'était des blessés et qui, qui venaient à leur aide Donc, ouais, au procès, ce serait ça les questions. Est Exactement. Étaient-ils qu conscients Et s'ils le savaient, c'est déjà fini. C'est clair qu'ils les attaquaient, c'était un crime de guerre. Mm -hmm. Donc, la seule solution ou la seule excuse qu'on pourrait avoir, c'est on était pas, on pensait qu'ils allaient nous attaquer, puis. Euh, on voyait pas qu'il y avait des blessés, on voyait pas que euh, c'était en fait des gens qui voulaient aider aux blessés, voilà. mais on pensait que c'était... Dégâts collatéraux, dit voilà. style. Et donc, je, je, quand on regarde, je, donc, je vais juste demander aux, aux spectateurs de bien faire attention, parce qu'on entend comment comme les soldats vont dire, « Ah, c'est des, des blessés. » Bon, on voit que c'est des blessés. Et puis, ils disent, « Ah, il y a un bus qui vient, ils veulent sauver le blessé. » Euh, et puis, il demande la permission d'ouvrir le feu contre ce personnel-là, mm -hmm. qui n'était mm -hmm. pas une menace, mais qui était en train d'aider aux blessés. Mm -hmm. Donc, dans la conversation, c'est absolument clair pour tout le monde ce qui s'est en train de passer. Et il demandait quand même la permission d'ouvrir le feu contre ces personnes-là, mm -hmm. qui posaient aucune menace et qui étaient absolument protégées par le droit. Ouais. Ils l'ont fait, ils les ont tués. Et puis, c'est pour ça que je dis... Avec toute l'autorité de mon expérience, ouais. ça c'est des crimes de guerre, mais hors question. Tout à fait, il y a même un enfant dans le van. Donc là on parle bien de la liberté d'expression, ouais. parce que la conséquence de persécuter des gens qui permettent de relâcher ces vidéos-là, c'est qu'après les gens, évidemment, euh, déjà il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui ont du courage, eh ben, ils ne peuvent pas faire leur travail, parce qu'ils sont menacés, ouais. et c'est pour ça qu'il faut absolument protéger les gens qui permettent de voir ce genre de, de vidéos. Alors elle me rend toujours malade et en colère, cette vidéo, mais euh, par souci d'information, il faut que... Il continue d'être diffusé. Tu peux l'envoyer et puis vous pouvez commenter un petit peu, Nils. Donc là, ils sont en train. Donc, l'équipe de l'hélicoptère hé qui a identifié un groupe de personnes, ils disent que peut-être il y a quelqu'un qui porte une arme. Après, on, on saura que c'est des journalistes qui portent des caméras, en fait. Voilà, celui-là, c'est un journaliste qui sera tué. De Reuters, hein, je crois, un journaliste ouais, de Reuters. de Reuters. Maintenant, pour être complètement euh, fair, disons, on, on peut se tromper et penser qu'une caméra est une arme, n'est-ce pas Mais c'est pour ça que c'est important... Après, quand ils sont blessés, c'est là où ils sont oui, révélateurs, parce qu'ils ils veulent, ils, ils veulent tout simplement les massacrer, euh, et il inclut après le soutien médical. Et il faut aussi être conscient que dans un contexte comme ça, c'est absolument normal pour les civils aussi de porter des armes pour leur propre protection, parce que c'est des des Situations instables, donc c'est pas forcément une indication que c'est un non. combattant. Quand il y a des hélicoptères en air comme ça, et si c'était des, des gens armés, euh, oui. des opposants, ils seraient cachés tout de suite. Je rappelle Parce... que la guerre en Irak, euh, elle a été déclarée illégalement, hein, puisqu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Hein, donc de toute façon. C'est une guerre d'agression. Déjà, c'est une, une guerre d'agression, c'est clair, euh, où il n'y a pas de responsabilité. Euh... Criminels qui étaient imposés, jamais. jamais. Bien que pour les mêmes crimes, à Nuremberg, ils avaient exécuté les gens. Euh... Et après, donc, opération militaire, il n'y a aucune justification de cibler un groupe d'hommes comme ça qui. Voilà, des vies qui se sont déchiquetées. C'est absolument visible, un groupe armé ne se comporteraient jamais comme ces gens-là, en pratique, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire attaquer. Donc, dans cette situation-là, où aussi il n'y a aucun, un, aucune menace pour les hélicoptères, ils ne peuvent pas continuer à, à tirer légalement. Et puis, vous verrez maintenant que bientôt, il y a de l'aide qui arrive. C'est vraiment la dévastation. Souvent, on a du mal à mettre des images sur la guerre. Et ben, voilà, malheureusement, la guerre, c'est ça. Et les gens, trop peu de gens se rendent compte ce que signifie réellement la guerre. En fait. Une guerre d'agression. Ouais, c'est ce qu'on voit ici, même, que les soldats-là ont une attitude de, comme s'ils jouaient à un jeu de vidéo. Mm -hmm. euh, il, il, il se donne des, des compliments comme good shooting et puis nice. on, on est... Voilà. Parce qu'effectivement, on n'arrive pas à, Massacre. à massacrer les gens comme ça sans, sans déhumaniser quelque part l'opposant. Oui. Ouais, tout à fait. Et malheureusement, après, ça, Alors, ça mène ouais. à des abus. Ouais, énormément de, de militaires américains ont des symptômes de PSD, post-traumatique. Stress euh... disorder. stress disorder. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais c'est normal parce que c'est... Tout à fait, c'est complètement inhumain. Bon, Comme ouais, la torture aussi. Ça. La torture, on dit toujours que ça déhumanise dé la victime. C'est vrai, mais c'est aussi une déhumanisation ouais. du... du euh du tortureur. Parce qu'on ne peut pas rester humain et faire ça. Et torturer. Ce n'est pas possible. Donc on se... On, on, on se... On détruit aussi quelque chose en soi pour pouvoir faire ça. Et c'est exactement ça dont souffrent donc, euh, les soldats après de telles opérations. Ça va revenir à les... Euh, il Comme on dit en anglais, il est hanté, donc là il dit, il y en a un qui est blessé, il rampe, mais je crois qu'ils vont l'allumer quand même, on voit, on voit ici, voilà il bouge encore, et là il dit juste, on ne va plus tirer, mais après il dit, tout ce que, tout ce que, Voilà, il dit, euh, il demande, est-ce qu'il a une, une arme Non, je ne vois pas. Et puis, il commente, ouais, mais, euh, come on, quand, euh, euh, tout ce que tu dois faire, c'est prendre une arme. Donc, tout ce que tu ah, dois faire... Ah, il courage pour vouloir de, le tuer. Ouais. À, à, à, à, exactement. Just... Prends une arme, comme ça, je et, peux t'éclater. Et vous verrez, il y aura maintenant un, un minibus qui arrive pour essayer à sauver ce monsieur. Et c'est là où ça devient... Come on, buddy, vous voyez c'est affreux. Tout Donc. ce que tu as à faire, c'est de prendre une arme. Et... Voilà, pour que je puisse. Voilà. <rire> Donc on voit, on voit très bien qu'ils aimeraient bien euh, le massacrer. Et d'avoir une excuse pour le faire. Hum mm -hmm. Voilà, il annonce qu'il y a un, un bus qui arrive. Mmh. Voilà, vous voyez Oui. Il dit que c'est possible qu'ils veulent chercher les gens et les armes, mais on n'a pas encore vu des armes. Donc là, il demande, s'il vous plaît, est-ce que je peux engager, est-ce que je peux tirer Il y a un enfant dans voilà. ce bus. Voilà, to engage. Il y a deux enfants dedans, ouais « We are trying to get permission to engage », mais on voit clairement ce qu'ils sont en train Ils de faire. Train de... Ouais. Ça, c'est une, une, une, une activité complètement protégée. Même si c'était des soldats officiels de l'ennemi, on ne mm -hmm. peut pas tirer sur les sanitaires. Donc, c'est... « Picking up the bodies » request permission donc to engage. il le sait, il est conscient. Voilà, donc il a confirmé, il n'y a plus besoin de, de discussion. C'est clair Et là, ils sont... Ils sont voilà. Ça, c'est le crime de guerre. Ça, si ce n'était pas avant, là, c'est clair. Mm -hmm. Et c'est un crime grave. Mm -hmm. Parce que la fonction des rescuers, comment on dit en français Des les, sauveteurs, les sauveteurs ouais est absolument essentiel en temps de guerre. C'est Henri Dunant, la Croix-Rouge, était fondée sur l'idée d'abord de protéger les sauveteurs. Mm -hmm. Parce qu'il disait que sans ça, c'est comme ça que ça a commencé la guerre civile aux États-Unis et la guerre en, en Europe. Euh, C'était la bataille de Solferino, où Henri Dunant, le jeune voix, mm -hmm. il a témoigné justement l'absence des sauveteurs mm -hmm. avec des armes modernes. Ça fait des massacres, il y a mais, dix fois plus de victimes parce qu'il n'y a personne pour les sauver. Donc ils ont fait une, la Convention de Genève, c'est la règle de base, rien d'autre. Mais qu'il y a des gens qui sont neutres, qui portent la Croix-Rouge et qui vont sauver donc, les blessés. Mm -hmm. La Croix-Rouge, ce n'est pas qu'ils leur donnent la protection, c'est juste une indication pour mm -hmm. qu'on voit mm -hmm. qu'ils oui, sont en train de sauver. De donc de même sans la Croix-Rouge, mm -hmm. ils sont protégés. Bien sûr s'ils les... sont conscients, les soldats. Mm -hmm. Et là, on voit qu'ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et le problème, c'est tout simplement, là aussi, s'il y avait eu une intervention de la part des Américains et pour discipliner ces gens-là, on aurait beaucoup plus de, de, de, de, de, de discipline après et de moins de problèmes. Mais là aussi, c'est un système qui est, qui est incapable à discipliner, à corriger les fautes. Et s'il y a quelqu'un qui, après, va révéler ce genre de crime, ils vont encore le poursuivre. Et, et, et c'est aussi important de le rappeler, c'est pas seulement un songe qui a... Il rigole. Les... c'est le moment où ah, il oui? rigole. Haha, <rire> on les a eus, etc. Ouais, ouais. Ouais, et après. après il y aura une, une, euh, une voiture de, des américains qui arrive ou des troupes qui arrivent et ils vont trouver justement les enfants qui sont blessés mm -hmm. ils vont entendre ça par radio donc l'équipe d'hélicoptères va apprendre qu'ils ont gravement blessé les des enfants et tué le père des enfants et là ils vont dire oh, it's, it's their fault to bring children to the battlefield mm -hmm. Mm -hmm il rigole parce qu'il a roulé sur un corps voilà donc le, le, le, le niveau de démence est, est, est totalement inimaginable pour des personnes comme vous et moi c'est quelque chose qui dépasse l'entendement qui est incompréhensible ouais. et qui est justement une, une, une, une, un résultat de ce, ce manque de, de mise en œuvre des droits et mm -hmm. de, de, de, de de la... De man... ouais. Cette absence de, de responsabilisation, mm -hmm. euh, c'est extrêmement dangereux. Et puis ça, on voit que c'est devenu systématique maintenant pour les Américains parce qu'on bah, le voit maintenant, ils ont euh, annoncé des sanctions contre la, cour internationale contre la Cour pénale internationale qui a pour but tout simplement d'empêcher ce genre de choses. Mm -hmm. Ils sont pas contre les Américains. Ils sont en train d'enquêter des crimes de guerre dans un pays qui a ratifié le statut de Rome, donc sur le, la, la Cour pénale internationale. Mm -hmm. L'Afghanistan l'a ratifié. Mm -hmm. Donc tout ce qui est, depuis cette ratification, ce, les crimes qui ont été commis en Afghanistan, par bah, la Cour Elle est, elle est, les elle est compétente. Mm -hmm. Si les Américains restent à la maison il n'y a pas de problème. Mais s'ils vont en Afghanistan pour commettre des crimes de guerre dans un pays qui a ratifié le statut de Rome, Mais évidemment, la Cour, es compétente, la cour est, en, est compétente. Indépendamment de la volonté des Américains, parce que bah, de, ils se sont déplacés et ils ont commis des crimes, en tout cas, il y a des allégations, mm -hmm. dans ce pays-là. Donc, c'est clair. Et d'imposer des sanctions, ça veut juste dire que pour dire que ça protège les Américains d'empêcher des, des procédures pénales contre les criminels de guerre, c'est de dire que les, les Américains, le gouvernement américain, s'identifie plus avec les crimes de guerre, avec les criminels de guerre, qu'avec les victimes. Mmh. Donc on veut protéger les violeurs, les meurtriers, au lieu de protéger la population. Mmh. Et après ces gens-là, tu, bon, tu, tu peux arrêter, euh... merci Alex. Après ces gens vont, vont rentrer aux États-Unis, ils mm -hmm. vont quitter l'armée. Ils, ils sont vont. habitués que c'est ok de mm -hmm. violer et de tuer. Mm, aussi, ouais. Et après, on est étonné qu'il y a des massacres dans les écoles. Et, euh... ouais, je crois qu'il y en a une par jour d'ailleurs aux États-Unis. Euh... Ouais. Parce que il a une culture de violence. Ouais, la culture de la violence. On le voit aussi avec George Floyd. Mm -hmm. C'est pas une autre histoire. Non, non, tout à fait. La il même... pense ils pensent qu'ils ont le droit. À... Oui. On regarde le visage du policier comme en train d'étrangler le pauvre monsieur mm -hmm. sur terre qui fait rien. Il fait qui, rien. Qui plaide de juste de pouvoir survivre. Ouais. Et juste parce qu'il il choisit de le tuer, il va le tuer. Et il a, on voit dans ses yeux qu'il est convaincu qu'il a le droit de le ouais. faire. Et c'est même, la même attitude comme ces gens ici. la même base d'attitude. Exactement. Ouais. Et, et... Et, et avec George Floyd ou avec cette vidéo-là, on a la chance d'avoir une vidéo. Ouais. Donc on le voit. Mais c'est le, le tip of the iceberg. C'est-à-dire que l'énorme majorité des crimes de guerre ou des actes violents, on n'en sait jamais rien. Et euh, c'est pour ça qu'il faut tellement respecter ceux qui arrivent à faire sortir ouais. des éléments comme ça. C'est Abu Ghraib, c'est la même chose. Exactement, la prison d'Abu Ghraib, la, la torture euh, sur les Et détenus. Alors ça, c'était plutôt les Anglais, je crois. Hein. Le Abu Ghraib, c'était les Américains. Ah. Et puis, là aussi, ils ont, ils ont dit « ouais, uh, it's a few bad apples ». Ah oui, comme ils disent pour la police, d'ailleurs, euh, aux États-Unis. Oui, ils disent toujours que c'est « few bad, bad apples ». Mais c'est ouais. juste, la réalité, c'est que ce genre de crime, c'est toujours systémique. Mm -hmm. On le voit, mmh. « Permission to engage », c'est tout un système derrière, oui, oui, il y a des « ground field de... hein. Non, mais c'est une routine pour eux, mmh. ça se voit, mmh. c'est une routine, c'est comme ça. Et on sait, on sait qu'Abu Ghraib, ce n'était pas une exception, mmh. non, c'était un centre de Septante, et c'était systématique partout. La, la réponse, elle se retrouve dans l'application du droit international par euh, ICC, par exemple, pour juger ça Oui, ici... Euh, on fait comment pour euh, changer cette culture C'est une grande question que je vous pose, mais c'est quoi les... Bon, principe, le droit, il est clair. Mmh. C'est interdit. Appliquer il y a des conventions de Genève mmh. qui, en temps de guerre, l'interdit, ce genre de choses. Il y a des conventions de, de, de, de, des droits humains européenne, universelle, interaméricaine. Il y a toutes les conventions et puis qui obligent les États aussi de criminaliser ce genre, ce genre de comportement, d'enquêter des allégations, de punir les, coupa les coupables. Donc c'est des coupables. C'est le système de droit. Il est, il existe, il, y a, il, existe, il et est, il est là, il y a la base. C'est juste travailler. que les États ne mettent pas en œuvre leurs obligations ou sélectivement. Et ça, on voit aussi euh, Nations Unies, n'est-ce pas Le Conseil de sécurité a tous les pouvoirs d'intervenir dans toutes les guerres. Il intervient dans certaines guerres, mais pas dans les autres. Mm -hmm. Parce que c'est des intérêts particuliers de certains États mm -hmm. euh, qui ont la puissance. La politique. Donc, c'est effectivement qu'il y a trop de puissance concentrée dans les mains de trop peu de gens. Tout à fait. Et ça, c'est toujours la même chose. Mm -hmm. Si dans le domaine politique, militaire, économique financière, partout, dans un groupe, dans une équipe de foot, dans une mm -hmm. classe écolière, lieu de travail, où il y a des gens où, qui ont trop de puissance, il ouais. n'y a pas de contrôle, il y a des abris. À, à la maison, violence domestique, vous aussi C'est partout, c'est dans toutes les strates j'ai fait un rapport, un rapport, il y a un an, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, je dis, écoutez, vous parlez de la torture, des abus et tout ça, mais statistiquement, il y a plus de morts et de blessés par violences domestiques violence domestique mm -hmm. de, par toutes les guerres de loin, quoi. ensemble. Mm -hmm. C'est énorme. C'est énorme. Donc la violence, elle est, elle est vraiment intrinsèque à, oui. à la culture oui. en tout oui. cas occidentale, mais mondiale en fait. Voilà. Et donc ça, ça il, faut, il faut en être conscient que c'est vraiment the, the tip of the tip of the mm. iceberg. Tip... Qu'on est un animal violent. Et mmh. puis donc, c'est il faut vraiment. Se mettre des il règles. Il faut avoir donc un système. On a les règles. Mmh. Il faut les mettre en Il faut créer des systèmes qui. Ou des garde-fous. Qui donnent pas la tentation, qui, qui mmh, ne, ne ça. permettent pas de ne pas respecter ouais. les règles. Mais après, est-ce on veut avoir un système comme en Chine, avec des caméras partout eh, euh, eh. Pas non plus. Non, mais c'est aussi extrêmement dangereux pour voilà. les gens de pouvoir. Donc très centralisé. Il faut. Comme je dis toujours, il faut une révolution sans R. Il faut une évolution. Une évolution ouais, ouais, ouais. Mais une vraie évolution de la conscience aussi, ça, ouais. de, de comment on fonctionne, et, et de s'auto-imposer aussi des, des, des, des, des limites. Mais c'est très, très difficile. Ça semble être quelque chose de très, très dur à faire, en tout cas. Euh, maintenant aussi, parce que le pouvoir reste dans les mains, enfin, les pouvoirs des décideurs restent dans ceux qui s'énervent, quand ils voient ce genre de vidéos, s'énervent, parce qu'on les a pris dans la main dans le sac, alors du coup, ben, ils vont punir ceux qui... Euh... Bien sûr. Parce qu'ils ont déjà ce pouvoir. Donc maintenant, ils sont en train de supprimer la protestation. Oui. Et une fois qu'ils ont supprimé ça, ils vont le criminaliser. Même d'essayer d'exposer ce genre de choses. Ils sont en train de le faire. Oui, tout à fait. Assange, est... oui. et c'est le cas précédent. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est assez révélateur voilà. de tout ça. En fait, je trouve que ce, ce cas-là, ouais. il permet vraiment de faire tomber énormément de rideaux, donc là aussi, sur tout ce que vous êtes en train de, de, de, de dire, sur le système, quoi. Ouais. Le système, il est pourri. Euh, à sa base, il faut... Ouais. Et après, mais le système, c'est nous. Oui, Finalement, il faut aussi que chacun prenne, prenne sa responsabilité. responsabilité mais... Et quand on fait les élections... Mais on est passif. C'est oh très bien, mais après, il faut aussi... Re... Il faut aussi comprendre que... <rire> Si on permet un système de lobby, mmh. c'est logique qu'après, c'est les lobbies qui contrôlent et pas nous. Oui, un lobby basé sur l'argent quand même. Hein. Mais, un... évidemment. Qu on pourrait donner du temps, euh, du, le même temps au lobby euh, financier ou euh, ouais. pharmaceutique qu'au lobby euh, de l'environnement. On pourrait. Ouais, Ce n'est pas forcément le lobby. Le problème, c'est l'argent derrière le ouais. lobby. Si on permet du financement de campagnes d'élection transparent. c'est et... fini c'est fini. Parce que, évidemment, les politiciens veulent se faire élire. C'est ouais, logique. Donc, ils vont prendre l'argent. Si c'est permis sûr, de ouais. prendre l'argent, ils vont prendre l'argent. Mais après, ouais. ils se sentent obligés, n'est-ce pas mm -hmm. Parce qu'autrement, ils vont financer. Ils ont des comptes à, à rentre, ouais. Mais c'est ouais. normal. Tout à fait Le normal. problème, c'est même pas que Employés les politiciens employeurs. sont corrompus. Parce que vous n'auriez vous jamais des politiciens qui sont incorrompables, disons. Incorruptibles. Incorruptibles. <rire> C'est pas possible. Parce que l'être humain est sujet, est, si vous lisez la Bible, c'est la première page, hein, <rire> sujet à la tentation. C'est comme ça. C'est okay. comme ça. Ouais. Je... En tout cas, cette partie, elle est vraie. Ouais. <rire> Et après, le ça reste, c'est juste la preuve. Ouais. Et puis, euh, vous pouvez lire ce que vous voulez, hein, mais c'est toujours ça. Hmm. Donc, il faut avoir... Il faut être conscient de ça. Il faut créer les systèmes qui ne sont pas tellement vulnérables. Ouais. Et notre système économique et politique, c'est bah, aucune défense. C'est comme Au un corps il, sans autodéfice. Il amplifie encore ces son... ouais. mauvais traits. Hein. Ouais. Et après, c'est comme une, une maladie qui reprend le, mmh. un corps qui n'a pas d'autodéfense, ouais, de, de défense immunitaire. Ouais. Revenant à Old Bailey, en 2012, donc Assange prend refuge à juste titre, parce qu'il comprend très bien que c'est politique et que c'est les Américains qui reviennent pour euh, le punir. Et donc ce réfugié, heureusement, à ce moment-là, il y a un autre héros, c'est Rafael Correa, le président euh, de l'Équateur, qui, euh, qui ouvre les portes de, de son ambassade, parce que c'est un réfugié politique, donc euh, voilà... Et depuis on a appris, enfin beaucoup plus tard, mais après quand il y a eu le changement, donc c'est Moreno, le nouveau président de l'Équateur qui, euh, pour, parce qu'il avait besoin de près du FMI, euh, s'est rapproché des États-Unis, et puis là la, la politique équatorienne envers Assange a complètement changé, il s'est même fait espionner, et ça il y a les preuves, il y a un procès actuellement qui se fait en Espagne, et on a on a vu beaucoup de, de de caméras même dans les toilettes il était espionné ça c'est aussi contre le droit international euh, qui prouve encore une fois que c'est un prisonnier politique mais là les américains font de l'interférence en espagne parce qu'ils veulent évidemment pas que euh... surprise <rire> surprise c'est c'est tellement logique et c'est c'est c'est vraiment c'est comme si on était sur un chemin où il y a des petits cailloux alors il y a quelqu'un qui a laissé des petits cailloux mais surtout le chemin le, le chemin il est simple à suivre et pourtant et pourtant on en est encore là ça c'est quelque ah, chose d'hallucinant. Voyez, ça commence. Donc, il arrive. On a arrêté avant avec la Suède. Alors, on reprend. Il, ouais, on il part à Berlin, de Berlin il va à Londres. 2010. Mm -hmm. Il y a un ordre d'arrestation maintenant des Suédois. Donc, voilà, ouais, reprenons ça. J'ai même euh, donc des indications que je dois encore vérifier, mais des indications sérieuses que l'ordre d'arrestation était en fait fait le lendemain, mais prédaté. Donc Ce, euh, qu dit, ce qui qui qu'ils attendaient qu'ils quittent. Oui, mais après prédaté pour... <rire> oui, pour que ça tombe juste euh, au ouais. bon moment. En tout cas, après... Il avait le biais d'avion, il savait comment... Voilà, était, donc après ça. il était à Londres, et, et la Suède fait maintenant une ordre, euh, ou une demande d'extradition, et puis suite, donc un, un procès d'un an et demi, euh, une, une procédure d'extradition euh, pour la Suède. Pour la Suède, hein, pour Exactement, et là... Ah, ça c'est important de le dire mm -hmm. à Assange et ses avocats disent c'est bon il je reviens en Suède, en Suède. Mm -hmm. à une condition une condition je veux pas être extradé j'ai une garantie une je garantie veux pas être de non extradition aux États-Unis parce que les États-Unis n'ont rien à faire avec cette procédure suédoise parce que là aux États-Unis je suis cherché pour et secrètement, il faut mmh, le dire, les Américains, c'était secret cette procédure oui. pour espionnage. Et ça ça un, reste encore partiellement secret. Exactement. C'est une délit politique et on sait que, que le procédure... C'est bien ça le problème. Donc, et je dois aussi dire, de mon expérience de 20 ans, je peux confirmer que mmh. c'est absolument standard et quotidien pour les États de donner des garanties comme ça. Ça se fait régulièrement. Ça se fait régulièrement. C'est normal. C'est un préparatoire politique du gouvernement à okay. faire. Ouais. Même s'il y, y a des, des traités d'extradition entre les pays, c'est oui. toujours le gouvernement a toujours prérogatoire pré ou prérogatif. Bonne question. Euh, il a la prérogative ou il a le droit. le droit Il a le droit de refuser une extradition pour des raisons politiques. Mmh. C'est toujours. Vous verrez ouais. aussi dans un dans ouais. traité euh, britannique avec les, les États-Unis, c'est en fait, même si les tribunaux maintenant à la fin vont extrader, confirme l'extradition d'Assange, le ministre de l'Intérieur, à la fin, peut dire non, mmh, okay. s'il veut. Ouais. Donc, c'est aussi a... preuve que... Là aussi, il y a les outils. Pour... La... C'est un outil politique. Ouais. Mmh. Le gouvernement suédois dit non, on ne peut pas, parce qu'on est, est une, une convention entre, entre les Américains et les Suédois. Mmh. Donc, il... Mais ils n'ont pas fait de, de demande d'extradition. Et puis, s'ils le fassent, c'est les, les, les tribunaux qui vont décider. Évidemment, le gouvernement peut dire non s'il veut, Bien pour des sûr. raisons politiques. S'il est souverain. Il, il, il, est pas... il, va, il va juste dire que c'est pour des raisons politiques, parce que ouais. c'est notre privilège de le faire. On le fait. Euh... Est-ce que vous savez pourquoi la Suède est les vassales des États-Unis Quelle pression les États-Unis ont envers la Suède, à part le ils fait... Ils ne vont euh... pas, évidemment, c'est tout fermé et derrière, des portes fermées. Mmh. Mais si on voit le, le, le grand contexte, c'est clair. La Suède, c'était un état neutre, comme c'est la Suisse, mm -hmm. pendant la guerre froide. Et après la guerre froide, euh, ils se sont rapprochés fortement à l'OTAN. Oui, ils, ils parce pas... qu'ils ont peur de la Russie. Ils ont peur de la Russie, hein, les... de la Russie et puis ils sont vraiment très très près de la mm -hmm. Russie. Euh, mais ils voulaient pas joindre donc la l'OTAN. Oui. Mais ils ont envoyé des troupes en Afghanistan. Oui. C'était des alliés. Donc aussi arrivé. des forces autant euh, euh, ou, euh, mm -hmm. en Afghanistan et ailleurs, ils ont vraiment euh, euh, forcé un peu sur, cette, cette implication internationale dans les, les forces de l'ONU. Et ça c'est au, au niveau militaire, il y a une forte coopération avec l'Occident. Et de l'autre côté, il y a une extrêmement une forte euh, coopération entre le service secret je dirais même pas que c'est une coopération, mais c'est tout simplement les Suédois sont, sont intégrés aux services secrets américains. sont consommés complètement par ça parce que ah c'est ouais. un petit pays de 8 millions de, mm -hmm. de, de citoyens. Ils sont assez exposés. Ils n'ont pas les moyens de, de, de, de faire la récolte des informations secrètes mm. en Afghanistan. Ça, c'est les Américains qui ont les moyens de faire ça et puis qui coopèrent avec des services secrets un peu partout. Comme on sait, de CryptoLix. Mm -hmm. Il y a aussi des traces en Suisse, n'est-ce pas euh, Certainement, ça Donc, voilà. Et Snowden l'a dit, puisque Snowden lui-même a travaillé à, à Genève. Il y a d'ailleurs une très belle vidéo là, qui est sortie il y a deux jours de, de Snowden, qui est, est Joe Rogan, le, le podcast, ouais. et qui explique de nouveau euh, beaucoup de choses. Et notamment, ouais. ils évoquent aussi le cas Julien Assange, ouais. euh, et parce que Snowden est aussi accusé par, euh, sur l'espionnage le, acte. C'est aussi euh, la même accusation. Évidemment. Merci. Il remet en question le même système. Eh oui, là, le, la surveillance. Qui était illégale, le système. Oui, ah, donc, ça a été prouvé il y a deux bah, semaines. Hein, donc, juste illégal. pour dire que la Suède, de mon avis, mm -hmm. et, et elle est complètement dépendante des États-Unis au niveau euh, service secret mm -hmm. militaire. Donc, ils n'ont pas vraiment le choix de dire oui ou non. Et ça, il y aura aussi des cas qui ont prouvé ça. Après, le 11 septembre 2001, la Suède a tout simplement donné... <rire> Handover des gens, donc des, des requérants d'asile qui étaient enregistrés en Suède, qui avaient un droit d'y mm -hmm. être. C'était pas des migrants euh, quelque part okay. euh, illégaux, euh, pas clairs dans une zone grise. Ils étaient enregistrés à Stockholm. Ils ont été kidnappés par la, service, la police secrète de la Suède et puis emmenés à l'aéroport et donnés à la CIA qui les a torturés sur place maltraités sur place et envoyés euh, en Égypte, qu'ils étaient les deux torturés en prison. Puis il y a eu des procédures donc au niveau de, du Comité des droits de l'homme de, de l'ONU et du Comité contre la torture de l'ONU. Et les deux cas, euh, donc les Suédois ont perdu. Ils ont été condamnés par ces ces, ces mécanismes. et ont mmh. été obligés de payer des compensations d'un demi million de dollars à, à chaque personne les deux victimes ont survécu, c'est pour ça qu'on <rire> connaît leur cas. Mm -hmm. Mais euh, pas, il se peut qu'il y a beaucoup plus, je ne sais Mais pas. Mais pour ces deux, c'est de absolument clair. Et ce qui est important, c'est des violations graves des, des droits de l'homme et, et du droit national aussi. Aucune mesure disciplinaire, aucune procédure, euh, finalement... personnel euh, rien. Évidemment. Donc, et si, Impunité, si, si vous ne faites pas ça, s'il n'y a pas de conséquences, On ça veut rendre. dire que le système reste le même. Tout à fait. On peut continuer. Donc, Assange, il avait tout le droit de penser que, bon, déjà... A... Oui, tout à fait. Déjà, il ne voulait pas m'entendre quand j'étais en Suède. Euh, après, ils ont fermé la procédure, ils ont rouvert, et après, il ne voulait pas m'entendre, ouais. mais le genre, quand je pars, je perds mon, mon bagage, mais... On peut pas le retrouver, et puis on fait un ordre d'arrestation. Et là, il faut savoir aussi en Suède, les procédures pénales pour des délits euh, sexuels sont toujours à l'exclusion du public. Donc, c'est effectivement des procédures secrètes. Mmh. Il y a... Pour protéger les victimes dans ce cas-là, à la base. Oui, et à la base. Et ça, c'est le but. Mmh. Et ça, c'est aussi légitime. Ça fait du sens, ouais. Mais après. Ça ouvre la porte à l'abus. Dans ce cas-là, je suis absolument convaincu qu'on voulait l'avoir en Suède mmh. parce que là, on pouvait lui faire un procès secret où on pouvait euh, magouiller un mmh. peu les. Ah, fait, on n'était pas obligé d'atteindre oui. le seuil de preuves qu'il faut dans un autre pays mmh. pour le condamner. Ça, et après, aussi une fois en Suède, ils vont l'envoyer aux États-Unis.